Salut à tous, salut Paul! Salut Jerry. Ça va? Ça va et toi? Bah, super! Et il a mis son kawaii aujourd'hui, Paul. Et alors qu'il fait beau, regarde ça, je t'emmène bosser aujourd'hui dans le Loir-et-Cher. Et oui, pour notre cinquième épisode chez SNV, on a rendez-vous aujourd'hui avec Kevin, son job, chef de projet industriel. Alors dites-moi en commentaire ce que ça vous évoque, vous. Moi, j'imagine qu'il bosse sur des projets d'innovation, peut-être euh, nouvelle machine, nouvelle usine. Le temps de manger mon sandwich, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Salut Kevin Salut Jerry Check Bon, merci de m'accueillir chez toi Avec plaisir, bienvenue, bienvenue. Ben, Merci beaucoup Alors écoute, euh, explique-moi ce que tu fais au quotidien. Je suis chef de projet. Donc la finalité de mon, mon métier, c'est de, de livrer un projet en respectant trois trois critères, euh, la qualité, les coûts et les délais. D'accord. Ouais. Et projet, ça peut être quoi alors un Nouvel outil comme ici, c'est ça Alors ça peut être travailler sur, sur des nouveaux outils comme travailler sur des outils déjà existants pour les améliorer. Donc là, on est dans la, la nouvelle partie, atelier de de conditionnement et, et d'étiquetage okay. des, des volailles entières. Ouais. Et donc ça n'a pas démarré encore Ça n'a pas démarré, ça démarre dans, dans une semaine. Et donc toi, tu as participé comment à ce projet Explique-moi. Alors moi, j'ai intégré le, le projet il y, a, il y a un an et demi. D'accord. Ça s'est matérialisé par le, le travail sur euh, l'intégration du process dans le, dans le projet, l'aménagement des postes de, de travail. Okay. Donc là, plutôt un travail en équipe euh, avec les, les personnes qui vont utiliser les, les futurs postes, les chefs de projet industriels. D'accord. Un an et demi de réflexion et d'action. De... Et d'action. Ouais. Wow. Combien d'investissements ici Ici, 23 millions d'euros. 23 millions Oui, wow. ah ouais, pour euh, 6 000 m2 de construction. Bon, et alors au quotidien, tu fais quoi C'est beaucoup de, de dessins, je ne sais pas moi, de dessins industriels euh... Comment non. tu bâtis un projet en fait euh... Mon métier, moi, ce n'est pas, pas euh, dessinateur. D'accord. Euh, je vais plutôt aller chercher le, cap, enfin, le besoin des, des, des utilisateurs pour l'intégrer dans, dans le projet. Ouais. D'accord. Et donc tout ce qui est amélioratif, euh, confort de travail, ergonomie euh... Ça fait partie du spec, ça fait partie de la mission. Là. Ok. Mm. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier euh, ce qui me plaît, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce job, euh, les interactions avec les équipes internes, mais aussi les entreprises, euh, les entreprises extérieures, et, et le fait d'être euh, à, à la racine du, du projet, c'est-à-dire euh, démarrer sur, sur la réflexion et de voir les choses se, se concrétiser, c'est plutôt sympa. Ouais. Ah ben voilà, Kevin, du poulet. Du poulet, effectivement, et là, ça tourne, ben, ça tourne ici. Okay. Ici, on est en production, ouais. D'accord. Et alors, pourquoi tu m'emmènes ici, dis-moi Ici, ce que, ce que je te propose, c'est d'aller voir des améliorations qui ont été réalisées sur des postes existants, à la fois sur l'amélioration de la sécurité du process, mais également sur l'ergonomie des postes. D'accord. En fait, tu ne bases pas que dans le nouveau. Quoi. Non, c'est pas que dans le nouveau. Il y a également l'amélioration continue sur, sur l'existant. Par exemple, ici, on a travaillé sur une, sur une machine. On est venu ajouter quelques, quelques protecteurs mobiles euh, pour protéger les organes en mouvement les, les plus dangereux. Et également, on a ajouté des plateformes euh, pneumatiques réglables euh, simplement avec, euh, avec un bouton pour ajuster euh, ta hauteur et être confortable au poste de travail. Et s'il me fallait trois qualités allez, pour faire ton job, ce serait quoi Trois qualités... Pour que tu m'embauches demain <rire> Trois qualités, je dirais la capacité à faire face à l'imprévu, garder le cap euh, face, face, aux, face aux difficultés. Ensuite, je dirais la, la capacité à, à agir pour le bien, le bien des collaborateurs et le bien de l'entreprise. Le et enfin, je dirais ouais. peut-être la capacité à être exemplaire dans, dans ce qu'on fait. D'accord. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour ce job Pour moi, le, le déclic, ça a été être vraiment au cœur du progrès. Être au, au cœur du progrès de, de l'entreprise euh, pour améliorer les, les process d'un point de vue qualité, d'un point de vue sécurité, euh, d'un point de vue performance. Okay. C'est vachement sympa ton job parce que tu es dans l'action. À la fois dans la réflexion aussi, ouais, c'est ça. C tu c penses c les nouveaux outils de, de demain quoi, en fait. C'est assez riche euh, d'échanges avec euh, les futurs utilisateurs, les entreprises avec qui on, on travaille pour, euh, pour modéliser et concrétiser ces postes de travail. Okay. Toi, tu as une partie terrain, une partie bureau. J'alterne entre les deux. 60% du temps euh, terrain et 40% du temps euh, bureau. Okay. Ouais, c'est ouais. ça qui est sympa dans ton job. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une alternance entre les deux. Tu bouges pas mal. Loire est cher pour le boulot, mais moi je suis normand. Peu importe, les compétences et l'engagement sont prioritaires. Participatif pour associer, directif pour structurer. Pouler au titre du dimanche. Si vous avez aimé mon job et comme j'irai, vous souhaitez postuler, alors n'hésitez pas. Les RH vous attendent ici. Et n'oubliez pas, likez, likez la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous.